Bonjour à mes amis de la France. Je voudrais vous présenter à ma famille. Je m'appelle Claire. d'abord, bien sûr. Et après, mon fils Nathan. Hola amigos de Francia. Ma fille euh, Nina. Salut ta hija. Hola amigo de France. <rire> Et ma femme de... ma femme Jenny. hein? Hola amigos, soy Jenny. Eh, estoy muy feliz de poder mandarles un mensaje a ustedes. Desde acá les mando, les mando un fuerte abrazo y espero que estén muy bien a pesar de la situación tan difícil que estamos pasando. Eh, bueno, por otra parte estamos contentos porque estamos pasando más tiempo con la familia y cuides, cuídense mucho y quédense en casa. Como ambos saben vivo en Hanson Blasi. ¿sí? Pour, pour parler surtout de notre situation pendant le confinement qu'on est en train de passer à la maison. On est confiné depuis déjà 12 mois et c'est pour cette raison qu'on a fait notre propre organisation ici pour faire les différentes activités comme la cuisine, le nettoyage, les, les jardins eh. je commence à être un spécialiste dans la cuisine peruvienne. bon j'espère que quand vous retournera chez nous bon ça sera une bonne occasion pour faire un, un bon repas pour vous eh. et bon on, les enfants aussi sont commencé à recevoir son éducation par le milieu de la télévision et c'est nous qui l'aide à faire tout ça. Euh, c'est un peu dur pour eux parce qu'ils euh, se commencent à énuger Surtout, c'est pour ça qu'on fait des jeux ensemble. D'accord Et bon, euh, on ne sort pas de la maison. Les seules personnes qui, va, qui sortent de la maison, c'est moi. Et bon, j'espère qu'après le confinement, tout, tout sera meilleur, oh, j'essayerai je, aussi de chercher quelques travail éventuels, si je trouve bien sûr. Bon, je veux m'exprimer aussi pour les donner mes remerciements pour toute l'aide que vous êtes en train de nous donner à, tout, bon, à toute la famille Culture Contre, à tous les gens. Ouais. Merci pour tout, et bonne journée à tout le monde, passe bien, passe bien chez vous, uh, je vous embrasse fort, embrasse fort à tout le monde, et, et ciao ciao eh?